Salut les cheveux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble on va réaliser un gris très clair comme tu peux le voir sur cette photo. Et ça tombe bien. Parce que vous avez été très nombreux à me demander des vidéos sur les patines. Donc on va faire quelques vidéos où je vais te montrer quelques patines. Et j'ai été contacté par la marque Générique qui vient de sortir un nouveau produit et qui m'a demandé de le présenter à travers quelques vidéos. Donc là, dans ces vidéos-là, je vais principalement m'attarder sur l'aspect technique, comment on va l'utiliser, et je vais faire une vidéo un petit peu plus explicative dans laquelle on va rentrer dans la partie un petit peu plus théorique de cette coloration. Je te présente donc au travers de ces vidéos la gamme BBRTX, et c'est avec cette gamme aujourd'hui qu'on va réaliser le gris que tu vois dans la photo que j'ai mis juste avant. C'est 42 nuances. Alors pour l'avoir testé avec une super couverture au niveau des cheveux blancs et une brillance extrême comme tu peux le voir dans le nuancier il n'y a pas de gris déjà préfabriqué donc dans cette vidéo je vais te donner une recette pour fabriquer un gris clair dans la vidéo qui suivra tu auras une recette pour fabriquer un gris métallique et tu auras une vidéo qui suivra encore pour un gris plus foncé tout ça sur des ombrés alors là le premier ombré qu'on utilise aujourd'hui c'est l'ombré que j'ai utilisé dans la précédente vidéo sur le ombré crépé que tu retrouveras dans les fiches et donc on est justement à la fin de ce ombré, et là la vidéo elle va commencer au rinçage, et c'est là où je vais te dévoiler comment réaliser un gris avec la gamme BBR-Plex. bbr, -Plex. BBR -Plex, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une coloration sans parafénylène diamine et sans parabène. Et la gamme bbr -Plex complète, c'est une gamme sans sodium lauryl sulfate. Donc, c'est des tubes de couleurs comme tu as l'habitude de voir, mais la grande, grande particularité qu'elle possède, c'est qu'elle a déjà un Plex intégré dans la couleur. Tu connaissais certainement déjà le BDR Flex de Générique qui était sorti il y a quelques temps déjà. Et bien tu n'en as pas besoin avec la gamme Flex parce qu'il est déjà intégré dedans. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, trêve de parlotte et on passe à la vidéo. Donc, bah comme je te l'ai dit au début de la vidéo, une fois que tu obtiens le fond de déco sur lequel tu penses pouvoir appliquer ton gris, donc un fond de déco jaune pâle, tu rinces ta décoloration. Donc, pour savoir comment on en est venu à cette décoloration, hein, je t'ai expliqué, j'ai fait une vidéo complète sur le ombré crépé. Donc ensuite, tu fais un bon shampoing pour enlever tous les résidus de la décoloration, mais tu ne fais pas de soin. Tu essors donc bien tes cheveux, pour avoir le moins d'eau possible dessus. Alors, tu as envie de savoir ce que j'ai mélangé exactement là-dedans. Je ne sais pas si je vais te donner la recette. Non, si, bien sûr que je vais te donner la recette. Je vais te donner une paire de recettes. Alors, comme tu peux le voir, j'ai expérimenté pas mal de petits, petits mélanges. Et puis, bah, je peux donner tout ça dans des PDF, qui sont en cours de préparation et que tu retrouveras, bon, je ne sais pas dans combien de temps, mais sur le site mnha.fr. Alors pourquoi j'ai mis du, de la crème identique dans la couleur Tout simplement pour euh, réduire le côté un petit peu euh, irrégulier des couleurs quand on les applique sur un cheveu qui est assez poreux. Voilà, donc euh, en faisant ça, on contre la porosité du cheveu et on apporte un petit peu d'hydratation sans avoir un produit trop lourd qui empêcherait justement l'action du produit colorant non plus. Voilà. Et donc bah, tu vas prendre euh, des petites mèches et tu vas appliquer généreusement le produit sur tes mèches tu vas bien bien bien bien malaxer pour faire pénétrer le produit tu peux t'aider d'un peigne des méloirs, comme moi ici tu feras aussi remonter le produit à contre-écaille comme je fais avec mes doigts et tu malaxes bien bien bien il faut absolument que le produit pénètre bien à l'intérieur du cheveu et qu'il y en ait partout partout partout c'est très très très très important à la fois pour l'homogénéité de la couleur et aussi pour la brillance de celle-ci. Donc eh ben, tu malaxes, tu malaxes, tu malaxes. Et ensuite, eh ben, tu fais pareil avec toutes les mèches de la tête, comme tu le peux le voir là. Donc on va voir la séquence en accéléré, hein, puisque voilà, on n'est pas là pour apprendre à malaxer des cheveux. Je pense que ça tu dois t'en sortir. Mais c'est très important que tu répètes bien cette opération sur toute la chevelure en n'oubliant aucune zone, en malaxant bien et en mettant généreusement du produit. Et donc, bah voilà, bien partout, hein, tu procèdes pareil de l'autre côté et tu malaxes bien, comme je l'ai dit, généreusement parce que c'est ça qui va vraiment donner la brillance à ta couleur. Tu laisses poser 35 minutes. Et 5 minutes avant la fin, tu procèdes à une bonne émulsion, donc tu mets un petit peu d'eau tiède. Et avec cette eau tiède, eh ben, tu vas procéder à l'émulsion. Donc pareil, on va la faire en accéléré parce que on n'est pas là pour apprendre à faire une émulsion non plus. Et donc une fois que tu as bien bien, bien émulsionné avec de l'eau tiède, eh ben, tu rinces généreusement la chevelure. Et ce qui est vraiment important à noter ici... C'est qu'il faut vraiment, vraiment pas avoir peur de la couleur que peuvent prendre les cheveux quand tu rinces un gris. Ils peuvent des fois avoir des couleurs un peu violettes ou différentes couleurs. Et c'est vrai que si c'est la première fois que tu en fais un, tu risques d'avoir un peu peur. Il faut absolument que tu aies confiance en toi, que tu aies confiance en ton produit, que tu aies confiance en tes recettes à ce moment-là de la partie. Donc une fois que tu as bien, bien, bien rincé et enlevé la couleur partout, partout, partout, Là, tu vas procéder au shampoing, le BBR Shampoo, parce que bah, j'ai coloré avec la, la gamme BBR Plex. C'est toujours conseillé d'utiliser les produits d'une même gamme. Quand tu utilises une couleur, c'est toujours conseillé d'utiliser l'oxydant qui va avec. Il y a plein, plein, plein de vidéos sur YouTube qui te montrent hein, les différences euh, que peuvent avoir une couleur si tu utilises des oxydants différents. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours préconisé. Quand tu travailles avec une marque de produits, en tout cas avec une gamme de produits, ben c'est d'avoir la gamme un petit peu complète pour avoir une sécurité au niveau du résultat. Donc après ton shampoing, forcément, vu qu'on a fait de la déco, de la couleur, plein de choses techniques, tu vas nous faire un bon masque. Et ensuite, ben, il ne te restera plus qu'à couper, brosser, euh, plaquer, enfin faire euh, tout le travail euh, de mise en valeur et tu auras... Donc réussi à obtenir un beau gris clair sur une chevelure qui à la base je le rappelle était quand même d'une hauteur de 2 ou 3. Donc voilà, donc là maintenant on va couper, on va brocher et tu verras le résultat final. qui te plaira que tu auras découvert une recette que tu utiliseras n'hésite pas à mettre le hashtag Mister No si tu utilises les recettes que je vais te dévoiler au travers de mes vidéos comme ça je pourrais les regarder, les liker et pourquoi pas les partager aussi ça peut être sympa euh, en attendant, bah moi je donne rendez-vous très très prochainement parce qu'il y a d'autres vidéos avec des grilles qui vont arriver, d'autres recettes de gris il y a des recettes avec des rouges qui vont arriver, des rouges un petit peu irisés Enfin, il y a, il y a pas mal de choses qui vont arriver, des ombrés, des sombrés Donc euh, n'hésite pas, abonne-toi, comme ça tu seras averti, clique sur la petite cloche Comme ça tu auras une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sortira Donc en attendant, je te remercie d'avoir regardé jusque là Si tu veux retrouver toutes les vidéos qui ont été faites, tu peux les retrouver à la fois sur la chaîne YouTube Mister Noël Artist ou alors tu peux les trouver sur le site mnha.fr et donc je te donne rendez-vous très prochainement. Merci encore. Prends bien soin de tes cheveux et surtout de toutes tes clients À bientôt. Ciao ciao.